En organisant cette journée ici à l'Hôtel de Ville, nous voulions expliciter les différentes dimensions que comporte la vie d'un quartier. C'est quelque chose de vivant et qui a des dimensions qui sont économiques, qui sont sociales, qui sont culturelles, qui sont patrimoniales. Et donc c'est toutes ces fonctions-là qui doivent pouvoir coexister. Toutes les études dans le monde entier prouvent que lorsqu'un quartier devient monofonctionnel, qu'il soit dédié au tourisme...